Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 1er novembre et comme vous voyez, temps magnifique ici dans le sud de Tenerife, il fait 28 degrés, grand soleil. Les gens sont en vacances, vraiment ils sont à la plage, ils en profitent un maximum. J'espère que vous n'avez pas trop froid là où vous êtes, en tout cas si vous cherchez un endroit en hiver pour venir passer des vacances. Tenerife est l'endroit idéal et également pour y vivre puisque j'y vis depuis quand même plus de 20 ans donc je sais de quoi je parle, c'est vraiment l'endroit idéal pour y vivre et pour y faire du trading si vous le souhaitez. Pourquoi pour y faire du trading également Parce que nous avons des conditions idéales à divers points de vue D'abord, bien sûr, pour y vivre, c'est agréable, en famille, les enfants qui vivent énormément de temps dehors ici. Vous avez la piscine, vous avez la plage, euh, que ce soit dans le sud ou dans le nord, vous avez vraiment des endroits fantastiques pour vivre ici. On vit en sécurité ici, très peu de, délin de délinquance, euh, on se sent vraiment à l'aise lorsqu'on se promène ici euh, le soir, que ce soit dans le sud ou dans le nord. Donc on est vraiment dans un, dans un lieu privilégié à seulement euh, 3h30, 4h30 de la France et de la Belgique. Donc en avion euh, c'est très rapide et en dehors des vacances scolaires on peut avoir des billets d'avion à des tarifs tout à fait abordables. On est également en Europe mais on a une particularité c'est qu'on est hors zone TVA. C'est à dire que si vous faites du business sur internet par exemple, eh bien, lorsque vous vendez quelque chose, vous n'avez pas euh, un produit virtuel euh, principalement, vous n'avez pas de, de TVA à demander à vos clients. Donc ça c'est quand même un avantage euh, important. Au niveau des impôts, euh, eh bien, euh, sur le trading, sur la bourse, vous avez 21% d'impôts, ce qui est tout à fait raisonnable. Ce n'est pas comme en France ou en Belgique où on dépasse les 50%. Et euh, si vous travaillez à votre compte dans une autre activité, eh bien là aussi vous avez un impôt sur les bénéfices de l'ordre de 20%. Et si votre, votre bénéfice est très important, vous avez intérêt à faire une société où vous serez limité à 25% d'impôt euh, sur vos bénéfices. Donc vous voyez, on est vraiment à ce niveau-là aussi, dans un endroit privilégié, avec une imposition tout à fait, euh, tout à fait raisonnable, le coût de la vie ici bien sûr est moins cher, euh, la nourriture est moins chère, euh, pas besoin de chauffage ou très peu de chauffage ici à Tenerife. Donc là vous faites des grosses économies aussi, donc moins cher sur l'alimentation mais moins cher aussi sur les vêtements puisque ici vous pouvez vous habiller de la même manière toute l'année. On a des différences de température très faibles entre l'été et l'hiver et donc euh, pas besoin de changer sa garde-robe en été ou en hiver. Donc euh, voilà c'est l'endroit idéal et au niveau technique euh, si vous faites du business sur internet ou du trading donc on a des, des connexions euh, par fibre à 300 mégas euh, dans les deux sens donc aussi bien download que upload euh, pour à peu près 70 euros par mois, 70 euros donc euh, c'est des tarifs tout à fait raisonnables alors qu'en France et en Belgique vous avez des endroits où vraiment c'est c'est pénible les connexions Internet. J'ai un ami qui est dans le sud de la France, il me disait qu'il avait 1 méga de, de vitesse donc de connexion. Et vous avez beaucoup d'endroits aussi où ce n'est pas illimité. Ici, c'est illimité, donc vous pouvez télécharger des films, faire beaucoup de téléchargements sur Internet sans que ça vous coûte plus tous les mois. Donc vraiment, on a des connexions Internet excellentes, ce qui est important bien sûr pour le trading. Euh, donc on a des conditions euh, idéales pour faire du trading, euh, pour gagner de l'argent en bourse ici à, à Tenerife et être peu imposé dessus. Donc que demander plus euh, que de venir vivre ici à Tenerife quand on est trader Il y en a déjà qui commencent à venir, donc il y en a déjà qui sont installés ici depuis euh, quelques temps et qui s'y plaisent bien sûr euh, beaucoup, on a des tas d'avantages. Si vous avez euh, les moyens, vous pouvez louer ou même acheter des, des villas magnifiques avec piscine. Euh, donc vraiment un endroit idéal pour faire du trading quelques heures par jour et puis aller, aller dans votre piscine, euh, pourquoi pas. Vous voyez qu'on ne peut pas se plaindre quand on est à Tenerife, quand on gagne de l'argent en bourse. Je crois que c'est un endroit à retenir euh, si vous cherchez à quitter la France, la Belgique et trouver un endroit ensoleillé. Si vous aimez la mer, si vous aimez le soleil, eh bien, je pense que vous pouvez songer à Tenerife. Donc, euh, j'ai de plus en plus de contacts, de personnes euh, qui sont intéressées de venir s'installer ici à Tenerife. Je pense que c'est effectivement une euh, très bonne idée. En tout cas, moi, je ne regrette pas du tout d'avoir pris cette décision il y a plus de 20 ans. Et je vis ici euh, de manière euh, vraiment heureuse avec mon épouse. C'est le paradis pour nous ici. Donc si vous êtes à la recherche du paradis, eh peut-être que Tenerife sera le paradis pour vous. Je vous invite à venir en vacances ici, à découvrir aussi bien le nord que le sud de Tenerife, et voir si cet endroit euh, vous conviendrait. En tout cas pour moi, il a pas mal d'avantages euh, qui devraient probablement euh, rencontrer vos souhaits également. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette, euh, cette vidéo. Peut-être que ça vous donnera des idées pour vos prochaines vacances, venir voir ici à Tenerife et peut-être investir. Si vous cherchez donc euh, à investir dans l'immobilier, je travaille également dans l'immobilier puisque bon, euh, vous savez que laisser son argent en banque, euh, ça ne rapporte plus rien, ça va même être taxé maintenant. Donc, euh, investir dans l'immobilier à Tenerife, c'est une bonne, une bonne idée. C'est ce que je fais aussi. donc. Euh, je pense que si vous souhaitez euh, placer votre argent, euh, c'est un bon endroit. Vous aurez toujours euh, des gens intéressés de venir louer ici à Tenerife, soit pour une longue durée, soit euh, à plus court terme. Donc euh, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez que je vous cherche euh, le bien adapté à votre budget et à, vos, et à vos souhaits. Voilà, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la ça me fera plaisir et ça donnera peut-être des idées à certains de vos amis. Et si vous cherchez une formation au trading, eh bien vous savez que vous pouvez compter sur moi aussi, vous avez un lien sous la vidéo et ici en dessous, au-dessus de la vidéo, dans le coin supérieur il y a un petit « i » et vous pouvez cliquer dessus et vous aurez à la fois une formation gratuite, une initiation au trading et ensuite vous avez un autre lien vers toutes mes formations au trading. Qui vous permettront peut-être euh, un jour de venir vivre euh, du trading ici à Tenerife. Voilà je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, au revoir.